Bonjour, je m'appelle Sonny, j'ai 10 ans et je vis dans la ville de Vitry-sur-Seine. Je suis membre du Cercle Basket depuis le 1er avril 2020. Je pense que le Cercle m'aide à progresser mentalement et m'a aussi appris à m'auto-coacher pour mieux travailler. L'enseignement vidéo du Cercle m'a permis de changer mon shoot et d'améliorer ma gestuelle et mes appuis. Pour moi,